Salut à tous, je vous présente Nina de PrestaJob, bonjour Nina Bonjour Géry, bienvenue en ile -Ibédaine. Merci Alors il paraît que tu as une nouvelle mission pour moi aujourd'hui Oui, aujourd'hui je te propose de découvrir un poste de boucher Super. à l'intermarché d'Orger Voici tes chaussures de sécurité Merci Sur place il y a Thomas, le chef boucher qui t'attend, je compte sur toi pour cette mission Tu peux, c'est parti Salut Thomas Salut Géry bah, Je suis ravi de venir bosser avec toi bah, aujourd'hui. Pareil, ravi ouais. que tu viennes découvrir mon métier et puis me, me donner un petit coup de main pour aujourd'hui. Ok, ça hein? commence par. L'équipement, c'est ça Voilà, c'est ça. Toi Veste établiée. Ok, c'est parti. Donc, Les euh, chaussures de sécurité. Je te, je te laisse mettre ça. Et alors ça va être quoi mes horaires, Thomas Alors ça va être 6 h demi. D'accord. Voilà. C'est du lundi au samedi. Ok. Et euh, on tourne une semaine sur deux avec mon collègue d'après-midi. Bon on va continuer à tailler la bavette. Ouais. Ton si, tu veux, ouais. <rire> si, si tu tiens vraiment à la bavette, tu vas en tailler, il n'y a <rire> okay. pas de souci. Donc, toi, tu es boucher et charcutier Boucher, charcutier, traiteur de formation. Ok. J'ai passé ma formation au CFA Route de Lorient. D'accord. Il, il y a déjà plus de 20 ans de ça. Ok. Et puis, et puis voilà, me va arriver ici aujourd'hui. Et alors, toi, ouais. tu me dis que tu es boucher, charcutier, traiteur, mais si moi, je suis que boucher Ah, ben non, mais je suis boucher, charcutier, traiteur de formation, mais je suis resté sur le métier de boucher parce que, parce que ça me convenait mieux euh, sur tout ce que j'ai fait en formation, en fait. Donc, ici, vous cherchez On cherche un boucher. Ok. On cherche un boucher. Ou une bouchère Éventuellement. <rire> Éventuellement. Allez à mon tour. Tu ah. as 820 grammes, c'est bon. Est-ce qu'il fallait autre chose avec ça Ok, ça marche. Hop. Et voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Bon Thomas, tu as été lanceur de couteaux. Dans, bah, euh, dans une autre vie <rire> ou Et Donc ça impressionnant. Ah, J'aurais pu, hein J'aurais pu. Oh, ça, c'est un petit ça. Donc, donc tes moi, outils de travail. lame. Bah des couteaux, des couteaux, des, des, couteaux, couteaux, des couteaux principalement, des couteaux. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et en quoi ça consiste ton job Vas-y, explique-moi. Bah, pour moi, c'est tout ce qui est transformation de tout type de viande en fait. Voilà, que ce soit en bœuf, en veau, en porc ou en agneau, euh, même que ça soit sur les petites fabrications, oui. les rôtis, les paupillettes, euh, voilà. On Toute fabrique. la gamme quoi. Voilà. Et toi, tu maîtrises tout de A à Z oh, on, a, on en apprend <rire> toujours un petit peu. Hein, ah pas, oui, ah, oui, oui, tous les jours, on en apprend. Hein, y a pas, Par euh... exemple, qu'est-ce que tu as appris dernièrement sur, sur des paupiètes, des recettes de paupiètes, les, les petits trucs à rajouter en plus pour que ça sorte un petit peu de l'ordinaire, surtout pour, pour que ça plaise aux clients. Quoi. Et du coup, tu donnes aussi tes tuyaux aux clients, tes recettes Ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ouais, okay. ouais. Bah, j'adore ouais, cuisiner, moi, donc, euh, donc après, je donne mes, mes conseils, que ce soit sur le temps de cuisson, sur, sur les morceaux à prendre pour tel type ou tel type de, de plat, en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, je suis, là, je suis là aussi pour conseiller les clients. Euh. Moi, il y a un souvenir qui m'a marqué quand j'étais enfant, quand j'allais chez le boucher. Ouais. Il m'offrait toujours une rondelle de saucisson. De rondelle ah de saucisson ah Tu fais ça toi Une petite rondelle de saucisson ah. Bah Ça va falloir bosser avant, hein. et puis on verra après si tu auras le droit à ta rondelle. Et pas. Ah bon Ouais. Donc on va pousser de la saucisse. Je prends comme ça Ouais, ouais. Tu peux, okay. tu peux y aller franchement. Allez. Ça va sortir. N'aie pas peur. Un peu quand même. Oh, oh putain ben... C'est parti. J'appuie Vas-y. C'est toi qui gère la vitesse. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là là <rire> là là là là, oh bah là. Oh On a le droit ouais. de se tromper quand même, Thomas. Ah bah, carrément. Carrément ouais. qu'on a le droit de se tromper. Tu me rassures ouais. oh. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Et quand tu vois que tu arrives à la fin, tu ralentis. Hop, la stop. Donc je tourne là Ouais, tu tournes, tu pinces. Attends, ouais, comme ça. Tu pinces, et puis après, tu, tu refais tes, tes tailles de saucisses comme ça. Ok. Et tu tournes au fur et à mesure. Là, j'en ouais, ai fait ouais. une mini, hein. ce sera pour l'apéritif Bah Ça sera l'apéritif, ça. Ouais. <rire> T'as déjà tenu un couteau ou pas <rire> <rire> non, midi et soir, je tiens un couteau. Mais à part les petits couteaux pour manger. Ah hein. oui, d'accord. -ce ah c'est celui-là, non Celui-là, là. C'est celui un vrai, ça. Ouais, fais ouais, gaffe, hein. Donc, euh, tu vas tailler, mais fais super attention parce que ça peut aller très, très vite. D'accord. Hein, ça, peut, ça peut riper. Tu Attends, vas le couper comme ça. Comme ça Ouais c'est ça. Et après, tu poses la main dessus. Et c'est surtout ça qu'il faut ça faire pas gaffe. Que je faut pas... coupe la main. Voilà. Comme ça. Tu essayes. Et voilà. comme ça, alors Ouais. Je oh te dis il y a ce genre de fois. en Oula. Un cuisseau de veau. Le voilà. Heureusement que tu m'as dit ce que c'était avant parce que je n'aurais pas deviné. Ah tu ouais, t'aurais ouais. dit quoi Je ne sais pas. Un poulet. Un fils de poulet, ouais. Tu coupes le tendon ici et après, en fait, tu as une séparation ici de muscles. Tu vois Là, je coupe comme ça. Tu coupes comme ça. Et après, tu vas plus te mettre de ce côté-là, là ici. Et tu vas voir avec, avec ton autre main, en fait, tu vas chercher un petit peu ici. Tu donnes un premier coup de couteau ici. Comme ça Voilà. Tu peux même lâcher ton couteau et puis aller avec, euh, avec ta main droite. Oh <rire> hop, voilà, malheureux. <rire> ah, tu m'as dit de lâcher mon couteau. <rire> <rire> Je lâche mon couteau. Ah, hop. Ouais. Hop. Et après, tu vas aller chercher la jointure ici. En fait. D'accord. Et ton parcours, Thomas Tu as commencé l'apprentissage j'ai fait, hein ouais, fait trois années d'apprentissage euh, chez des artisans. Et après, j'ai été faire euh, des saisons d'hiver à la montagne, saisons d'hiver, saisons d'été. Ah, sympa. Un peu ouais. d'intérim aussi. Ouais, pas mal d'intérim pour, pour faire la jonction entre saison d'hiver saison d'été. Ok. Et puis bah là, je suis arrivé ici euh, il y a deux ans de ça, euh, en CDI. Euh, super. Euh, L'intégration s'est bien passée. Super bien. Super bien. Ils, sont, euh, ils font confiance à partir du moment où tu fais ton boulot comme il faut. Euh, bon, je le fais comme il faut, là. Impeccable. Tu vois, en fait, il faut que tu détaches tout ça. Tu fais gaffe de ne pas donner de coups de couteau dans la viande, surtout. Ah, ça y est. Tu vois Je l'ai. Voilà. Et voilà le travail Ah bah tu vois C'est bon chef Impeccable Il va vous servir le Alors poulain. lequel madame Celui-là Oh bah c'est un petit Il est bien hein, celui-là. Allez Hop J'arrête vos 220. 220 Et avec tout ça, c'est messieurs-dames Deux saucisses. Ah les saucisses, on les a faites ce matin. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Et bon appétit. C'est les trois qualités qu'il me faut pour bosser avec toi. Pour euh, bah, être, être motivé. Ouais être motivé euh, pas avoir peur, peur de prendre des initiatives et puis être respectueux de tout, tout, ce, qui est, tout ce qui est hygiène, sécurité et la clientèle. Voilà. Ah, voilà. Super, il est beau mon steak Il est magnifique mais ça y est, <rire> ouais, c'est tout simple <rire> Bah tu vois non, Mais je suis surpris, on est hyper propre, il euh, n'y a pas de sang. Euh... Ah non, c'est un métier propre, hein, c'est un métier où on apprend justement à travailler proprement. Tu regardes en poissonnerie, en charcuterie, on est tous, tous impeccables. Oula Ouais Fais <rire> attention, ça repart. Bonjour. Merci beaucoup Thomas pour la découverte de ton job, de ton quotidien. De moi j'ai adoré cette expérience, ouais, la découpe plaisir, hein. et tout. Si vous aussi, vous avez l'envie et le profil pour rejoindre l'équipe de Thomas, postulez. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. <rire> Tiens, fait. Ah as <rire> Merci À l'aïe en plus ah bah... Aïe, aïe, aïe <rire> Merci